Bah, les conséquences de l'adoption de la Convention, c'est qu'après euh, la bataille du GATT où on avait euh, pu préserver l'exception culturelle dans les négociations commerciales internationales, euh, c'était un acte positif pour défendre ce qu'on appelle la diversité culturelle qu'avant on appelait l'exception culturelle, qui est la capacité de chaque État de déterminer librement sa politique culturelle sans être soumis à la réglementation du commerce international qui peut empêcher justement ces, ces politiques. Et il y a eu une conséquence juridique importante qui concerne l'Espagne et qui s'appelle l'arrêt UTK qui a été rendu par la Cour de justice européenne. C'était les télévisions espagnoles qui contestaient le droit pour le gouvernement espagnol de mettre des obligations linguistiques, c'est-à-dire de faire des œuvres en langue espagnole. Et la Cour de justice européenne a indiquer que cette obligation était conforme à la Convention qui elle-même a été ratifiée par l'Union européenne. Donc la conséquence, elle est peut-être plus interne à l'Union, c'est que euh, la Convention fait partie de l'ordre juridique européen, puisqu'elle a été ratifiée à la fois par la quasi-totalité des États et par l'Union européenne, et donc elle vient contrebalancer les effets qui peuvent être négatifs des règles du marché unique. Bah, la relation entre la diversité culturelle et le secteur audiovisuel, c'est euh, que, euh, au moment de la, la bataille euh, du GATT, euh, le sujet qui était principalement euh, posé euh, par la partie américaine, euh, c'était de mettre en cause euh, le système de protection euh, de l'audiovisuel qui existait en Europe, c'est-à-dire à la fois la directive télévision sans frontières et les, et les législations prises dans chaque État en application de cette directive, par exemple en France, il y a une obligation pour les chaînes de télévision euh, d'investir dans la production d'œuvres d'expression française et d'œuvres européennes. Et surtout, ce qui était critiqué par les Américains qui voulaient ouvrir l'accès au marché, c'était euh, les, les quotas de diffusion, c'est-à-dire l'obligation de diffuser euh, des œuvres en langue française et des œuvres européennes. Donc, euh, la, la Convention sur la diversité culturelle euh, ne concerne pas directement ce sujet-là, puisqu'en en fait, il a été traité dans les négociations euh, du GATS, mais elle vient conforter euh, cette politique puisque maintenant elle est intégrée dans l'ordre juridique européen. Les facteurs qui peuvent empêcher la diversité, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, la Convention, elle permet de faire des politiques favorables à la diversité. Ce n'est pas parce qu'une politique est permise sur le plan juridique qu'un État va la faire. Donc euh, il y a des États en Europe euh, qui ont des véritables politiques euh, culturelles visant dans tous les secteurs à favoriser la diversité, et euh, il y en a d'autres qui en ont moins. Et puis euh, ce qui est en train de se produire actuellement, on le voit avec la crise économique, c'est que dans beaucoup de pays d'Europe, et en particulier en Espagne, on a baissé euh, les soutiens à la création. On a par exemple en Espagne augmenté de façon très importante la TVA sur le cinéma, qui est passé à 21%. On a diminué, je crois, de 40% les crédits à l'équivalent au centre du cinéma espagnol qui soutient la, la production et donc la diversité. Et donc la diminution des aides publiques est défavorable à la diversité parce que euh, les œuvres financées normalement par le marché se font toujours. Et euh, c'est la politique publique de soutien, on le voit en France, où on a une politique du cinéma très puissante, qui favorise des œuvres que spontanément le marché ne, ne soutiendrait pas. Donc, actuellement, euh, on peut dire que, avec la crise économique, euh, les budgets de la culture sont reniés dans beaucoup de pays, ils sont diminués de façon si sensible. Et bien évidemment, euh, tout cela nuit à la diversité de la création et à l'expression euh, des œuvres européennes, puisque euh, les œuvres américaines, bien évidemment, ne sont pas soumises à ce type de contraintes. Thank you.